S'il y a un axe qui est extrêmement important, c'est celui-ci. Je suis un entrepreneur depuis j'ai l'âge de 17 ans. Je suis un papa. Je suis un, un enseignant. Et honnêtement, ce qui fait que j'ai du résultat dans ce que je fais, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appris à devenir maître de moi, maître de mes schémas, maître de mes pensées, maître de mes réactions, de mes actions, de mes émotions, maître de mon énergie. Mettre dans ma façon d'accueillir, de réagir, d'agir. Mettre dans ma façon d'être. Et c'est ça, mettre dans la façon de me libérer, de me manifester, de, de mieux me connaître un pas à la fois, d'être en cohérence avec la vie. C'est ça aussi la maîtrise. Est-ce que vous avez de la difficulté à prendre de la hauteur? Est-ce que vous avez de la difficulté à revenir ici, dans l'instant présent, à vous détacher, à lâcher prise, à, à, à vous reconnecter avec votre vitalité, à ramener des étoiles dans les yeux, à avancer, à être dans le mouvement? Est-ce que vous êtes en maîtrise de vous-même?